Alors, permettez-moi, en ouverture de cette conférence, de formuler euh, à mon tour quelques remerciements. Tout d'abord à Madame la vice-présidente à la recherche de l'Université Bordeaux-Montaigne, notre chère amie Nathalie Jaec, qui, au printemps dernier, lors d'une matinée ensoleillée à une terrasse d'une petite Echea de Basse-Navarre, a suggéré l'idée de cette journée d'études. Ayon Kaznav pour avoir pris l'initiative d'organiser cette dernière euh, aux côtés euh, de Argia Olsomendi, Résus Alonso, Clément Puget et Marguerite Vaporo, qu'ils en soient toutes et tous remerciés, sincèrement. Mes remerciements vont également aux institutions qui co-organisent et ont permis la tenue de cette journée d'études à l'Université de Bordeaux-Montaigne, à, Bordeaux à la chaire jean Harry Tcheller, l'école doctorale Montagne Humanité, l'Institut Basque Echeparé, le centre de recherche sur la langue et les textes basques ICER, l'unité de recherche Ribert, l'unité de recherche des arts de l'université Bordeaux-Montagne Artès, le groupe de recherche Guerre, Espace, Représentation, GER. Merci donc à leurs directrices et directeurs et à leur équipe qui ont su rendre possible ce moment. Merci aussi donc au service euh, commun de documentation de l'Université bordeaux Montaigne au mois du film documentaire, organisé par Images en Bibliothèque, de nous permettre pour la première fois de projeter et de vous présenter dans un même lieu et sur une même journée les trois films issus de notre tétralogie. Enfin, je tenais à saluer l'Ethnopole Basque et sa coordinatrice Teresha cambouris euh, les, les pardon, et l'Institut culturel basque et son directeur, euh, Yo -an, Yo et Etchebest, euh, pour leur présence et pour l'organisation euh, du match retour à Bayonne au printemps prochain, le jeudi 16 mars 2023. Permettez-moi également de formuler en amont de mon intervention une précaution d'usage, n'étant ni un universitaire, ni un orateur, et encore moins un comédien, pour cette, pour cette intervention, je me, dois, euh, je me vois dans l'obligation de m'appuyer sur la lecture, que je, je n'espère pas trop laborieuse, de ce texte, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Contrairement à nos amis universitaires qui interviendront dans cette journée, spécialistes de la culture basque, de son histoire, de sa littérature ou du cinéma, j'interviendrai pour ma part en tant que témoin et praticien du cinéma. Témoin actif, certes, mais ma voix ici sera celle d'un simple passeur et témoin extérieur qui a consacré ces six dernières années à chercher, à travers quatre objets, à, docu à documenter cinématographiquement l'histoire, le processus de transformation et de sortie politique du conflit au Pays basque en essayant d'en extraire les invariants qui pourraient regarder le monde. S'il m'est beaucoup plus aisé de montrer mes films que de donner conférence sur eux, je vais tout de même ici. Tenter euh, de me prêter au jeu et de m'y plier. Mais afin que le besogneux que je suis puisse se décentrer quelque peu de l'ouvrage et rejoigne les cercles euh, collectifs au cœur des choses de l'humaine communauté, vous me pardonnerez également les quelques écarts en politique sans lesquels il me serait parfaitement malaisé de donner cette conférence que Yon qualifie d'inaugurale. Le titre de cette conférence comporte trois entrées. La première, rendre visible l'invisibilisé. La seconde, une opération. Et la troisième, retour sur une tétralogie cinématographique sur le processus de transformation du conflit au Pays basque. Ces trois entrées, comme autant de tiroirs, nous serviront de plan. Dans un premier temps, je reviendrai sur le phénomène d'invisibilisation et ses enjeux, dans lequel est encore tenue la transformation politique de ce conflit. Dans un second temps, j'évoquerai comment, dans notre collecte mémorielle, nous cherchons à filmer l'indicible. Dans un troisième temps, je vous présenterai les quatre objets qui composent notre tétralogie sur le conflit basque, avec l'objectif de montrer comment ils rentrent en tension et cherchent à, à dialoguer les uns avec les autres en s'éclairant mutuellement. Et enfin, je conclurai par une promesse d'un souhait qui m'est cher. Ce phénomène d'invisibilisation est une question politique tout à la fois délicate et centrale, qui ne concerne hélas pas uniquement la sphère cinématographique. Comment expliquer, alors que notre monde est traversé par d'innombrables conflits armés, l'Ukraine ou la Syrie en sont quelques-uns des derniers exemples béants et fracassants, qu'un conflit de plus de 80 ans, qui prend pour partie source, nous l'oublions trop souvent, dans le plus long régime autoritaire qu'ait connu l'Europe occidentale au XXe siècle, le régime franquiste, et qui s'est déroulé aux frontières de notre pays et à la marge sur son propre territoire. Ne soit pas, donc comment expliquer que, que ce, ce conflit ne soit pas pris en charge par nos politiciens, nos médias et les différentes disciplines artistiques à l'aune par exemple des conflits en Irlande du Nord ou en Afrique du Sud. Et plus avant, après les échecs des négociations bilatérales de 1989 à Alger, de 1999 à Zurich, de 2005 à Genève, de 2011 à Oslo, alors qu'une population, une organisation politico-militaire avance seule vers une résolution, sans l'appui des États ou à la marge et tardivement pour le désarmement, rappelons ici les actes posés, fin de la lutte armée le 20 octobre 2011, remise des armes le 8 avril 2017 et autodissolution d'ETA le 3 mai 2018. Comment donc expliquer que la sortie ou plus précis, précisément la transformation de ce conflit politico-armé politico en une scène strictement politique, ne soit pas mise en lumière. Comment comprendre que ce processus de paix parfaitement inédit dans l'histoire de la modernité humaine, on parle ici d'un temps long, plus de 2000 ans d'histoire, de, de par son caractère unilatéral, ne soit pas reconnu et salué par l'ensemble de, de la classe politique, ou des classes politiques, des médias, ou la création artisti, artistique, est si peu étudiée, pour ne pas dire pas du tout, par la recherche académique française, comme si la sortie unilatérale d'un conflit armé en ces temps de guerre qui frappe à nouveau frais aux portes de l'Europe ne constituerait pas un événement de la, de la plus haute importance pour nos concitoyennes et nos concitoyens français, espagnols ou européens. Je ne parlerai pas ici de la justice française, qui malgré ce changement radical de scène, ce passage d'une scène politico-militaire à une scène strictement politique, a le plus grand mal à l'heure où nous parlons à appliquer le droit élémentaire aux prisonniers et prisonnières basques, et qui de surcroît continue aujourd'hui encore à pénaliser pour actes de terrorisme les artisans et les acteurs de cette sortie, les artisans de la paix, ces personnes qui hier cherchaient à cartographier des caches d'armes, mettre sous scellés ces dernières, ou neutraliser une partie de cet arsenal, mais aussi, tenez-vous bien, les négociateurs les négociateurs eux-mêmes, ceux qui, qui ont construit ces scènes de dialogue bi- et multilatéral, qui étaient en discussion avec les États, et qui cherchaient et ont réussi au sein de leur propre pan à convaincre et la chose n'est ô combien pas simple de la nécessité de cette, de cette transformation. Cet acharnement de la justice antiterroriste envers ses faiseurs de paix devrait constituer pour une République rien de moins qu'un véritable scandale d'État. Scandale d'État qui est double, puisque au-delà de la pénalisation pour acte de terrorisme des artisans de la paix et des négociateurs, on prive également l'humanité dans son entier, d'être informé d'un processus de paix inédit, de par son unilatéralité, qui à coup sûr, en s'étant guerrier, regarde le monde, à commencer par exemple par, exemple, par le Proche-Orient, qui lui aussi connaît le prix des armes, et le poids et l'inertie des États. Et le tout, sans que les médias de notre pays ne s'en émeuvent le moins du monde, excusez du peu. Ici, permettez-moi d'ouvrir une, une courte parenthèse. C'est ce non-respect de la République française par la République française du fondement inaliénable des règles diplomatiques internationales, à savoir sa règle numéro 1, la protection indéfectible des négociateurs de paix qui, suite à notre invitation, a poussé la communauté internationale à nous rejoindre pour venir assurer la protection des négociateurs et explique la présence de l'ensemble des institutions pu publiques et privées spécialisées dans la médiation et la, et la résolution des conflits, ONU et Centre Nobel de la paix en tête, à participer au colloque international que nous initions et organisions au printemps 21 à l'Assemblée nationale sous le titre Dialoguer entre ennemis, nécessité et obstacle à la résolution des conflits armés dans le monde. Si euh, nous en avons le temps, j'y reviendrai dans la troisième partie de notre intervention. Fin de la parenthèse. Excusez-moi. À mon sens, et pour revenir à notre sujet, si nous l'avions quitté, ce procédé d'invisibilisation doit être rapproché, rapproché de ce qui s'est passé dans, en son temps avec les, les guerres coloniales en Indochine ou en Algérie. Entendons-nous bien sur ce point. Je ne cherche pas ici à comparer l'incomparable, les conflits entre eux, ce qui serait parfaitement absurde et infécond, mais à pointer et observer la stratégie d'invisibilisation déployée et orchestrée sciemment par l'État par français sur ces trois conflits, en étouffant, minimisant, jusqu'à faire disparaître l'idée même de conflit, comme autant d'angles morts du récit national. Nous pourrions les résumer ainsi, une sortie honorable, pour paraphraser Éric Vuillard, pour l'Indochine, de prosaïques événements pour l'Algérie, et de simples terroristes à terroriser pour le Pays Basque. Pour le dire en un mot, l'État français ne souhaite pas, ou a toujours eu le plus grand mal à regarder et analyser sa propre histoire contemporaine. Et ceci tout particulièrement quand cela touche directement ses propres territoires et ses propres intérêts qui sont ici liés pour partie aux intérêts de l'État espagnol dans un, dans un alignement bien compris. Et quand bien même, même cette sortie politique recouvre pour l'humanité une nouvelle et un potentiel d'exemplarité inouïe, je vous l'accorde ne pourrait être transposable et identique, mais qui à coup sûr pourrait éclairer et inspirer bon nombre de conflits. Et c'est d'ailleurs déjà le cas. Actuellement, bon nombre de délégations internationales issues de différentes zones de guerre viennent aux Pays basques, non pas pour éclairer de leur lumière ce conflit, mais pour essayer de comprendre comment une telle entreprise a pu arriver à terme dans de telles conditions et en tirer en retour des leçons pour leur propre territoire. Ces dispositifs d'invisibilisation, ce désir de lumière noire sur l'histoire contemporaine de notre territoire, territoire explique sûrement les pressions en tout genre et les difficultés multiples que nous avons eu à surmonter tout au long de ces six dernières années pour développer, financer, réaliser et diffuser cette tétralogie cinématographique. Mais ceci est une toute autre histoire. Si vous le voulez bien, venons-en à notre seconde partie. À l'aune de la guerre d'indépendance algérienne, ne souhaitant pas attendre 60 hypothétiques années pour espérer prétendre à un potentiel rapport Benjamin Stora, si pertinent soit-il, sur le conflit basque, c'est au lendemain des arrestations des artisans de la paix dans, le, dans un petit village de Basse-Navarre, à Lougosoa, que nous avons décidé, le 17 décembre, donc le samedi 17, 17 décembre 2016, de cesser toute autre forme d'activité pour nous lancer dans ce projet cinématographique au long cours. Dans Des à notre fiction, La forêt des signes, dont nous venions à l'époque. Merci, merci. Dont nous venions à l'époque. Euh, euh, de parachever l'écriture et avec, les, avec laquelle nous nous apprêtions à entrer en développement. Au préalable et dans la continuité de ce travail d'invisibilisation, il nous faut préciser qu'en cette fin 2016, après 80 ans de conflit, nous, nous faisions le constat que celui-ci n'était toujours pas pris en charge par le cinéma à l'international et qu'évidemment, pour un conflit de ce type, ce n'est jamais bon signe quand celui-ci, chose rare, est réservé à la part manquante du patrimoine cinématographique mondial, comme l'a si bien pointé Ken Loach. Dans un tel contexte, comment rendre visible et filmer l'invisibilisé C'est une longue opération que je vais tenter de ramasser et de vous résumer. Au commencement, il nous a fallu faire un choix fort pour notre casting afin d'éviter l'écueil je devrais dire, l'ineptie de la prétendue neutralité qui consisterait à enregistrer dans un improbable équilibre, comme le marché de l'information souhaiterait nous le vendre, les pour et les contre, et les pires, les bien au contraire. Pour sortir de cette chostrape mensongère, l'occasion pour nous d'un écart radical à l'égard de ces présuppositions moins théoriques que politiques nous avons opéré un choix situé, et ce point est fondamental pour nous, en ne filmant uniquement que des personnes qui se sont engagées, à un titre ou à un autre, dans le processus de transformation de ce conflit, quel que soit leur passé. Ainsi, ces six dernières années, nous avons filmé des anciens combattants et combattantes, des membres de la société civile, victimes politiques, syndicalistes, simples citoyens et citoyennes, mais aussi des historiens, des politistes, des médecins légistes, des policiers, pour ceux rares qui se sont engagés dans cette transformation, des avocats, des magistrats et bon nombre d'acteurs internationaux, observateurs, analystes, facilitateurs, médiateurs, diplomates et régaliens. La liste est longue. In fine, ce sont plus de 70 personnes que nous avons filmées pour un conséquent total de 315 heures d'entretien inédit. Ces entretiens filmés, toujours à deux caméras, sont d'une durée moyenne de 4h50. Les plus courts durent 1h30. Quant au plus long, il fait 35 heures, soit plus de deux semaines et demie en temps de tournage cinématographique. C'est dans cette durée, dans ce temps écoulé et éprouvé, que nous cherchons à filmer la pensée et à enregistrer au passage les langages et les langues, filmer la peau et les mots, dirait notre regretté Bernard Noël, en déployant une maillotique de l'entretien filmique pour accompagner nos personnages dans une plongée en profondeur vers une narration autre, à la recherche de l'écart, du surgissement, de la singularité, des brèches de l'existence, de l'impensé, afin que, face aux violences à l'œuvre, ce qui a été vécu, ressenti, ne le soit pas en vain. Avec ce dispositif de collecte d'une mémoire incarnée, vive et sensible, ce cœur mémoriel, nous cherchons à donner à voir, à instituer des corps, des voix, des gestes, dans un présent qui fait histoire. Cette image, ces images au présent de nos témoins font surgir et charrient un autre régime d'images immatérielles, bien plus lointaines, d'autres représentations qui cherchent à s'originer en nous. C'est peut-être ce que peut le cinéma donner accès à un invisible. Et pour ce faire, il faut une opération sur le temps long. Nous y reviendrons, si nous pouvons, dans la troisième partie. L'incarnation, pour nous, passe par là, dans cette rencontre entre la parole, les faits et l'imaginaire. On donne à voir des corps, on incorpore, on cherche à révéler. En ce sens, ce n'est pas, à proprement parler, un cinéma historique ou sur un passé, mais un cinéma du présent, une hypothèse démocratique qui se rapporte à des événements passés et qui cherche à se projeter vers, vers l'avenir. Un cinéma qui filme la présence de cette histoire, de ce qui s'est joué dans cette histoire, et cherche à dire en quoi celle-ci regarde aujourd'hui le monde et nous ramène à la pointe du réel. L'effet de cette mécanique projective est d'autant plus renforcé que pour des raisons de sécurité qui concernaient bon nombre de nos intervenants, mais aussi la sécurisation de nos propres rushs et de nos équipes, la plupart des lieux de tournage étaient des espaces restreints, clos et impersonnels, pauvres, dirait l'autre, afin de ne pas être identifiables par quiconque tout en préservant la possibilité de surgissement. Ce sont des espaces abstraits qui réserveront peut-être aux spectateurs actifs, et ce sera à vous de nous le dire à la fin de cette journée, d'autant plus de supports de projection en lieu et place du paysage. Nos, pla nos, nos plateaux sont construits ainsi, comme des sphères intimes qui sont traversées par un élan collectif à la recherche d'un extime émancipateur. C'est peut-être aussi une affaire cathartique qui est à l'œuvre ici, pour chacune et chacun, pour un collectif et pour un peuple qui s'efforce à parler à l'humanité. Entre histoire et mémoire individuelle et collective, c'est une opération au présent, sur le temps un gouffre temporel qui charrie les violences et les joies, tel un palimpseste qui dévoilerait la, la lourdeur du vécu et la densité des mots et des êtres. On travaille ici au corps le refoulé social, en le faisant advenir par un cinéma qui se veut en résistance aux mécanismes d'invisibilisation, invis, dans une tension entre les temporalités et un écart radical avec les visions officielles, euh, les, les visions officielles du passé, du présent, et osons-le, de l'avenir. Telle une contre-narration qui choisirait d'éclairer des objets et des êtres considérés jusqu'ici comme indignes, en nous plongeant dans le murmure de l'infra-politique, de l'infra-ordinaire, de ces vies, de nos vies, afin de toucher la chair de la vie. C'est sûrement ça, cela notre maïotique clandestine. Enquêter en géographe des trottoirs et des existences, en dressant la cartographie de ce qui reste quand l'histoire a effacé les êtres et s'attache à gommer les traces et les contours de la mémoire, afin de maintenir à flot la question centrale de la mise en capacité de toutes et de tous, de n'importe qui, dirait un philosophe qui m'est cher, de la responsabilité et de la transmission d'une génération vis-à-vis -vis de la suivante. Une à une, un à un, ces femmes et ces hommes nous disent à leur manière que si la tâche de vivre là est trop lourde, chacun peut prendre une partie de la charge jusqu'à ce que le poids nous soit à toutes et à tous acceptable et qu'ainsi l'ensemble du paysage puisse être transformé afin que soit préservée la possibilité de nouveaux commencements. Je ne peux dire si l'ensemble de cette opération confère ou non une poétique du témoignage. Je laisserai rayonne et nos amis universitaires trancher cette question cet après-midi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'invisibilisation, certains rêvent à une radicale absence, alors qu'ici, nous cherchons à faire advenir et éprouver une radicale présence. C'est notre méthode. Venons-en à la troisième partie. À partir de cette rare et importante matière collectée, dont nous venons d'entrevoir une partie des cuisines et de ces 315 heures d'entretien inédits que nous avons filmés, enregistrés et archivés, nous avons construit quatre objets afin de proposer une approche sensible de l'histoire, de la transformation et du processus de sortie politique du conflit au Pays basque. Je vais essayer maintenant de vous les présenter, de montrer en quoi ces quatre objets de nature radicalement différente se mettent mutuellement en tension, s'éclairent et cherchent à se compléter en dernière analyse, à conserver, à converser entre eux. Le premier objet que vous venez de, de voir en ouverture de notre journée est réalisé au tout début de l'année 2017, comme nous l'avons dit, c'est un court-métrage de 23 minutes intitulé « La paix maintenant en une exigence populaire ». S'il est très loin de nos préoccupations cinématographiques, ce court-métrage se veut un film de pure intervention qui porte sur la nécessité du désarmement en amont de ce dernier et a pour double objectif de le faire connaître et légitimer cette démarche, le désarmement sur le territoire basque et plus largement hors de celui-ci à l'international, afin qu'il puisse se produire en une seule fois de manière totale, ordonnée et sécurisée et d'assurer parallèlement une levée de fonds pour soutenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la défense des artisans de la paix arrêtée quelques jours plus tôt, le 16 décembre 2016, à l'Ousoa pour acte de terrorisme alors qu'il cherchait à neutraliser une partie de l'arsenal de l'ETA, et qu'à l'inverse, les États français et espagnols se refusaient de récupérer ces armes. Afin de répondre à l'urgence politique, il est tourné et monté, avec l'aide de Jeanne Auberson, une monteuse qui depuis quelques années vit et travaille à Bordeaux et dont je ne saurais que vous, trop vous recommander de vous référer et de découvrir sa filmographie de grande qualité. Ce court-métrage est tourné et monté en moins de 15 jours et est produit par la bande passante avec l'appui de Bach Bidea, des Artisans de la Paix, de Prima Luce et de Sister Productions. Proposé sur Internet, où il est toujours visible en libre accès, il est immédiatement traduit en six langues par nos soins et fera le tour du monde et sera vu notamment dans les innombrables zones de guerre qui cherchaient à comprendre ce qui était en train de se jouer au Pays Basque en ce début d'année 2017. Il mêle des images d'actualité euh, détournées sur les arrestations des artisans de la paix et réunit les interventions de ces mêmes artisans, de policiers, d'avocats, de magistrats, de femmes et hommes politiques et de régaliens qui tout est qui toutes et tous appellent à ce désarmement et à l'arrêt des stigmatisations, mais aussi de la pénalisation non plus des acteurs du conflit, mais, euh, et c'est un comble, des acteurs du processus de paix eux-mêmes. Enfin, ils cherchent à mettre en évidence l'écart béant, béant entre la qualité d'affectation euh, au Pays Basques de toute une communauté humaine et politique, l'aéropage est complet, Or FN ou RN, et le mépris social dans lequel est tenue la transformation de ce conflit par les classes politiques de état, des États français et espagnols. Ce premier opus constitue la première pierre à notre opération de rendre visible l'invisibilisé. Ici, le local parle au mondial. C'est lors de ce tournage que nous avons pris conscience à la fois de la méconnaissance du conflit, hors et pour partie, c'est important de le souligner, au sein même du, du Pays basque, mais aussi de la volonté de certains acteurs de se saisir de ce moment historique de grande effervescence autour du désarmement pour s'exprimer publiquement. In fine, ce film sera projeté en place publique à Bayonne le jour du désarmement, le 8 avril 2017, devant 20 000 personnes. Et c'est ce premier objet, et ce point est essentiel, qui nous permettra d'établir avec le territoire basque un régime de confiance suffisant, mais nécessaire, à la réalisation de la production des productions qui vont suivre. Le deuxième objet que vous venez de découvrir ou redécouvrir, Pays basque et liberté, un long chemin vers la paix, est un moyen métrage de 52 minutes à destination des télévisions internationales, diffusé en France en 2020. C'est pour moi la première fois que je travaille donc pour, la, pour la télévision. L'ensemble de nos films étaient jusqu'ici réservés à la stricte destination des salles de cinéma. Le pari était grand et mes craintes fort nombreuses. Nous irons peut-être cet après-midi lors de notre table ronde animée par Clément Puget et Marguerite Vapero. Mais cette coproduction avec les, la télévision était un passage obligé pour nous permettre de financer à la marge l'infinançable ensemble du projet. Là encore, si nous nous tenons très éloignés de notre temps et de nos enjeux cinématographiques, ce film nous permet d'offrir une introduction à l'histoire du conflit et de sa sortie, du point de vue plus particulièrement, plus particulièrement des observateurs et facilitateurs internationaux qui ont accompagné le, le processus de paix. Quand le court-métrage le La Paix Maintenant, lui, mettait en évidence, comme nous venons de le voir, l'unité populaire de la société civile au Pays basque. Ce contrepoint est important à nos yeux proposer une première approche introductive au conflit par des, pour, des personnalités extérieures au territoire. Introduire et mettre en lumière un conflit et sa transformation jusqu'ici invisibilisée en opposant aux États les voies régaliennes de, la, de ministres de la justice, de l'intérieur ou des armées, de, dip, de, dip, de diplomates à la réputation internationale indiscutable ou encore celle du chef de la police mondiale et en l'occurrence seul secrétaire général d'Interpol à avoir effectué trois mandatures qui couvrent la, euh, qui couvrent la tête de cette institution la quasi-totalité des années 80-90. Telle est la seconde opération de mise en lumière de l'invisibilisé, l'international regarde ici le local et l'agissement des deux États qui bordent ce territoire. Conçu euh, comme une phrase chorale chronologique, ce moyen métrage mêle entretien, images d'archives et une voix off, qui nous permet de prendre en charge les bornes chronologiques et les enjeux historiques du conflit et de sa transformation. Ce, ce point est très important et nous permettra dans le long métrage de nous affranchir de ces bornes chronologiques pour nous attacher à une approche plus sensible du récit. Entendu que le cinéma pour nous n'est pas qu'une approche du visible, nous y reviendrons. Il a été montré dans les locaux de France 3 Aquitaine, il a été monté dans les locaux de France 3 Aquitaine à l'été 2019, en seulement 14 jours. Et validé, à notre grande surprise, le 11e jour par la chaîne euh, coproductrice. Si nous avons pu le monter aussi vite et efficacement, c'est que nous travaillons en amont depuis six mois, avec Gilles Volta, notre monteur, sur le dérochage et le premier bout-à-bout -bout du long-métrage. Il nous faut dire ici un mot de Gilles Volta, qui a été essentiel dans ce travail et plus largement dans cette aventure. Si jusqu'ici je travaillais seul avec des assistants monteuses, des assistantes monteuses sur les, le montage de nos précédents films, Là, j'avais besoin d'une altérité forte pour naviguer en haute mer dans ces 315 heures d'entretien. Et Gilles Volta, de par la puissance de son humanité, ses 1001 qualités et son expérience très conséquente, très conséquente de monteur chevronné, aussi bien en fiction qu'en documentaire, je vous renvoie ici aussi à sa riche filmographie exigeante et ô combien qualitative, était pour nous la personne idoine. La personne Cette rencontre a été pour moi et pour l'ensemble de ce projet simplement déterminante que ce soit dit. Produit par Sister Production, la bande passante, Prima Luce, Gasti, Belsa, Filmac, avec l'appui en coproduction des chaînes France Télévisions et Public Sénat, ce deuxième opus sera notamment présenté en sélection officielle au prestigieux festival international Beyond Borders en Écosse, en avant-première au festival international de programmes audiovisuels euh, documentaires de Biarritz, le FIPADOC, où malgré une programmation à deux reprises en matinée, comme l'a rappelé... Euh, Nathalie, tout à l'heure, il, il remplira par deux fois les michels places place de la, gare, euh, de la salle de la gare euh, du Midi de Biarritz et remportera le prix international du meilleur long-métrage documentaire au Noida International Film Festival de Delhi en Inde. Permettez-moi ici une incise et de m'éloigner un instant du cinéma afin de réouvrir la parenthèse internationale esquissée dans le, la première partie de cette conférence inaugurale. Comme vous le savez, comme vous avez pu le, le découvrir à la fin de Pays Basque et Liberté, euh, durant la phase de ce travail et en marge de celui-ci, le 16 mai 2019, un protagoniste de cette, de cette tétralogie, Yoshi Urochiko Echea, a été arrêté dans un hôpital public alors qu'il se rendait pour recevoir des soins urgents. Donc Yoshu, comme vous l'avez vu, c'est cet homme qui a prêté sa voix avec euh, celle de Marichol Iparaguire pour annoncer le 3 mai 2018 euh, depuis Genève l'autodissolution de l'organisation ETA, qui a accompagné auparavant. Depuis le milieu des années 80, l'ensemble du processus de sortie du conflit, avec la participation des négociations d'Alger en 89, avant de se faire arrêter par la police française le 11 janvier 89 à Bayonne, à quelques jours d'ouverture de ces mêmes négociations, et qui a préparé, euh, préparé et participé aux négociations de Genève de 2005 et 2006 et à celles de Oslo en 2011. C'est ce même homme qui a été condamné pour acte de terrorisme en première instance et en son absence par l'État français uniquement et précisément sur les temps, où il était présent sur les négociations. Face à cette arrestation, comme nous l'avons fait pour les artisans de la paix, j'ai proposé à sa famille, comme je l'aurais fait pour tout autre membre d'une de mes équipes, de travailler avec eux à sa défense. Et c'est ainsi que j'ai initié et écrit une première tribune publiée le 31 mai 2019 par le quotidien Libération, qui sera co-signée par les philosophes Alain Badiou, Étienne Balibar, Tony Negri, Jacques Rancière et notre très regretté Jean-Luc Nancy, euh, et depuis donc ce mois de mai 2019, c'est une pétition internationale et plus de 20 tribunes et appels internationaux que nous avons initiés et lancés depuis différents médias, dont entre autres Le Monde Libération, L'Humanité, La Croix, L'Express et Mediapart. On peut retrouver l'ensemble de ces textes en libre accès et en trois langues sur le blog de Mediapart pour la libération du Hoshu Rotiko le, premier appel que nous avons, le dernier appel pardon, que nous avons lancé au printemps 21 a réuni près de 400 personnalités internationales, dont des prix Nobel de la paix et de littérature, des diplomates de premier plan, des experts en résolution de conflits, des femmes et des hommes d'État, plus de 70 parlementaires français et européens, des magistrats, des intellectuels, des artistes du monde entier, qui se sont unis pour demander à l'État français et à ces gouvernements, une protection indéfectible pour Yoshu Roti et l'ensemble des négociateurs de paix. Vous retrouverez, cette après, euh, vous retrouverez cet après-midi quelques-uns de ces noms au générique de fin de notre hypothèse. Il faut à nouveau préciser, comme nous l'avons dit, que l'ensemble de ces officines spécialisées dans la médiation et la résolution des conflits internationaux, et à leur tête le département politique et médiation de l'ONU, étaient toutes vent debout, devant la possibilité ouverte par la France d'incriminer par la justice française, euh, d'incriminer par, par, par la justice des négociateurs de paix, ce qui aura pour effet de remettre en question l'ensemble des processus en cours et de gréver ceux à venir de par le monde. Cette stratégie de la justice française, avec l'ouverture de cette jurisprudence, mettez et met à mal tout un pan de la diplomatie internationale qui se doit d'assurer des sorties négociées afin de garantir la non-répétition des conflits armés. Pensons que si la communauté internationale n'est plus en mesure de garantir la possibilité de sorties négociées des conflits, il ne reste plus que l'écrasement par la force comme issue au conflit. Ce qui est, n'en déplaise à la morale dérisoire de ce monde des vainqueurs, L'histoire nous le montre, le meilleur ferment pour assurer la reprise des, à moyen ou long terme des hostilités. Si nous voulons garder l'espoir du lendemain, jamais nous devons humilier adversaires. Ainsi donc, en marge de nos filles, nous avons initié le 25 et 26 mai 2021 à l'Assemblée nationale le colloque international dialogué entre ennemis nécessité et obstacles à la résolution des conflits armés dans le monde. C'est ces, ces premiers ateliers de la paix... Euh dans ces premiers ateliers de la paix, pardon, ont réuni des diplomates de tout premier plan, des négociateurs et des universitaires, étaient entre autres présents les très discrètes directrices et directeurs de la division des politiques et de la médiation de l'ONU, du Centre Nobel de la paix, de l'Institut européen de la paix, de l'Institut américain de la paix, de la Fondation Barcoff en Allemagne de conciliation de Ressources au Royaume-Uni, de Concentric Alliance en Afrique du Sud, du Centre HD pour le dialogue humanitaire en Suisse, d'Intermaid au Royaume-Uni, du Centre de coopération internationale de la New York, New York University ou encore la Communauté saint egidio du Vatican. Dans ce colloque ont entre autres été étudiés les conflits basques, colombiens, colombiens congolais, irlandais, et israélo palestinien avant de proposer une séance plénière et conclusive assez mémorable. L'ensemble de ces deux riches journées est visible en libre accès sur le site de la bande passante ou sur celui de notre partenaire Mediapart. Entre-temps, de par le travail conjoint des avocats de la Défense et notre mobilisation internationale, Yoshu Otikwecha a été libéré de prison le 30 juillet 2020. Quinze jours après notre colloque à l'Assemblée nationale, un premier procès s'est tenu de le 15 et 16 juin 2021, pour lequel, fait rarissime dans ces procédures basques, Yoshu Urutikwechea a obtenu, au mois de septembre suivant, une relaxe pure et simple. En premier instance, c'était 15 ans de prison. Il semblerait que les Lumières internationales, en éclairant cette scène, ont joué pleinement leur rôle un deuxième procès l'attend autour des négociations de Genève. Mais pour l'heure, cette, cette, strat, devant cette stratégie, le parquet a choisi, rien de moins, comme s'il se déjugeait de lui-même, de renvoyer l'ensemble du dossier à l'instruction. Parallèlement, j'ai pu donner sur le même thème deux conférences à la Sorbonne en mars et octobre dernier. Et le 14 juin 2022, entre les deux tours des, des, des législatives françaises, j'ai été invité à donner une conférence de presse à l'Assemblée nationale, dans une adresse au chef de l'État et au nouveau gouvernement, j'ai pu leur demander qu'ils s'engagent expressément à résoudre sur le fond les conséquences du, du conflit, en traitant notamment les questions liées au sort des prisonniers et à garantir la protection indéfectible des négociateurs de paix. Ces pierres, Pierre, en marge de notre travail cinématographique, ont contribué à faire bouger les lignes de la stigmatisation et de, de la répression aveugle et systématique pro proposée jusqu'ici par les États français et espagnols. Et ce sont, également, et sont donc, ces pierres sont également inversées à notre opération de rendre visible, invisibilisé, et les schémas des rhétoriques du pouvoir qui lui sont liés. Fin de l'incise. Avec le troisième objet, l'hypothèse démocratique, une histoire basque, donc vous découvrez cet après-midi à 17h30 dans Lames de Gouge, donc Feu B400. Nous touchons au cœur cinéma, cinématographique, nous, nous cinématographique du projet et nous, retrouve, et nous retrouvons enfin les puissances liées à la dilatation du temps pour penser et faire cinéma, afin de tenter de faire émerger les, mé, euh, les méandres intérieurs de la vie collective, de chercher à éprouver l'épaisseur du monde, afin de proposer une approche d'une réalité que personne jusqu'ici ne voulait regarder. Pour le dire plus factuellement, ce, ce long métrage de 2h20 propose pour la première fois en France, et nous l'espérons bientôt à l'international, de faire le récit immersif de cette histoire et de sa sortie politique du point de vue cette fois-ci des acteurs du conflit, des victimes et des négociateurs eux-mêmes, toutes et tous engagés dans la transformation du conflit. Il serait trop long ici de revenir avec précision sur sur ce long-métrage et ses enjeux, mais pour le faire très vite, avec Gilles Volta, notre monteur, il nous est apparu clairement que Pays Basque Liberté se devait de proposer principalement les regards et les analyses de personnalités extérieures au Pays Basque et qu'à l'inverse, ce long-métrage se devait de porter une narration plus intime de l'intérieur de ce qui a été vécu et senti sur ce territoire par les acteurs, les victimes et les négociateurs. Il faut préciser qu'entre ces deux films, le moyen et le long-métrage, il n'y a aucun plan euh, en commun, hormis la séquence autour du tableau de Garnica de Picasso que je souhaitais proposer comme socle commun à cette histoire et à ces deux films. Pour ce qui est de l'aspect formel, si les codes télévisuels appellent des phrases courtes et un enchaînement très rapide des plans et des séquences, ici, à l'inverse, le cinéma nous permet une narration plus ample et immersive et de charrier des blocs sensibles beaucoup plus conséquents qui permettent de donner une réelle épaisseur à nos personnages et d'offrir une compréhension plus fine des enjeux à l'œuvre, en donnant visible le temps de produire ses propres effets. Pour le dire autrement, dans ces blocs sensibles, chère Rancière, dans, dans ces découpes de la durée, il y a un pouvoir de condensation, un rapport entre les forces exprimées et la puissance d'affectation. Ainsi, avec ce troisième opus, nous sommes au point opposé de ce que l'on appelle les talking heads, les têtes parlantes et de leurs punchline. Celles et ceux qui parlent dans ce film deviennent des véritables personnages incarnés, vivants et émouvants. Nous sommes avec eux, ils nous touchent, pas seulement par le sens de leurs paroles, mais par la manière dont ils les habitent, où le monde se réfléchit en eux. Jusque dans le silence, quand une fois la parole congédiée, nous apparaît par exemple le visage d'Antione et l'intensité de ces mystérieuses profondeurs qui emportent, qui emportent ces secrets. Plus simplement, ils nous émeuvent par l'affirmation de leur grande dignité, leur sagesse, leur humanité, ce qui nous permet de parier pleinement sur les puissances du cinéma, jusqu'à faire disparaître les synthés, les cartons de présentation, de ces personnages qui deviennent, dans ce film, aussi autonomes que dans une fiction. Il faudrait, il faudrait parler ici de la place des femmes, que la place, euh, de la place déterminante qu'occupent occupe, qu les femmes dans ce film, de la pudeur d'Arancha, des forces bouleversantes de la jeune Harichou, Arich, des maturités portées par Anita, ou de la sagesse de Myrène, qui nous rappelle avec Sartre que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on vous a fait, mais ce que vous faites de ce qu'on de ce, de ce qu vous a fait. Ou encore de celle des, de ces deux victimes, des deux bords, Rosa et Carmen, assis sur le même canapé, et de leur capacité à faire humanité en faisant pont entre elles et entre nous et elles, ceux ce et nous projetant ainsi n'en déplaise aux fâcheux qui rêvent encore à la guerre et à l'éternelle répétition, bien loin vers l'avenir. Nous projetons bien loin vers l'avenir. Mais comme le temps nous est compté, permettez-moi de dire un mot, comme on me l'a demandé, de l'usage que nous faisons des archives dans ce long-métrage. Dans la, « dans La nuit de l'histoire », les archives charrient, c'est leur force bouleversante, les lumières des présents passés et du vivant. Si effectivement nous avons joué avec Gilles Volta au montage, surtout dans la première partie du film, où la narration est la plus éloignée en termes de chronologie historique, avec cette conjugaison des temps, un anachronisme contrôlé, c'était aussi pour nous l'occasion d'établir, et c'est essentiel dans ce type de récit, sensible comme le nôtre, un régime de confiance, non plus cette fois entre le territoire et moi, mais entre le film et les spectateurs. Ce qui est dit par nos personnages, et cela commence par le procès de Burgos, est recoupé à la lettre, sous d'autres éclairages et régimes de parole, par nos archives. Et dans ces films au long cours, et plus fortement encore quand le récit est inédit, cette promesse qui est établie entre le film et les spectateurs est simplement centrale. Et cet engagement, le régime de confiance, ne peut et ne doit être en aucun cas rompu. Mais par ailleurs, redonner la parole à travers ces archives à ces personnes, telles Gisèle Halimi ou Katia Kopp, permet aussi de mettre en évidence, au sein de nos sociétés, l'écart considérable entre le traitement médiatique et la qualité de ce dernier, réservé à ce conflit hier, en l'occurrence à la toute fin des années 70, et aujourd'hui, mais aussi de souligner que les protagonistes de notre film, enga engagés pour l'indépendance de leur pays et contre un régime totalitaire, le franquisme, étaient à l'époque présentés internationalement, internationalement comme des résistants, et non comme l'histoire officielle le, le voudrait aujourd'hui, comme de simples et univoques terroristes à terroriser. Il en va de même pour le rôle endossé par l'Église, en, qui en Espagne, c'est <coughs> de notoriété publique, à, euh, il en va de même, excusez-moi, pour le rôle endossé par l'Église, qui en Espagne a soutenu le régime franquiste avec l'appui de l'Opus Dei. La présence à l'image, via les, les, les archives des prêtres Piares Larzabal ou Pedro Meca, témoigne à contrario que des pans entiers de l'Église catholique soutenaient fermement cette lutte d'émancipation au Pays Basque. Nous nous servons aussi de ces archives pour faire entendre les bruissements de la rue et montrer à quel point la société était affectée par ce qui se déroulait, notamment par l'entremise de ces femmes, pour certaines très âgées, qui sur le bord d'un trottoir, et malgré la peur de la police, nous parlent de leur quotidien, de leur soutien à la lutte. Pour laisser à notre, euh, pour laisser à notre auditoire le plaisir de la découvrir, je n'évoquerai pas ici la séquence avec la jeune Harichu qui, sous sa calgoule, fait, par... fait vaciller nos certitudes et nos représentations. Il faut que je prenne un... Excusez-moi, je... Il me serait difficile ici de condenser les réactions et les retours que ce film a suscité auprès des spectateurs, mais je vais tenter de vous en dire un mot. Il a chronologiquement d'abord ceux de nos, de nos illustres aînés, merci. Ken Lodge, des frères Darden, et Pan en tête. Ken, qui a été le premier spectateur à voir le film, a salué le temps laissé à nos personnages pour s'exprimer et trouver leur propre rythme dans le film afin d'expliquer les raisons de leur participation à ce mouvement ou l'ouverture réflexive que nous proposons sur ce que pourrait être une hypothèse démocratique. Il souligne l'importance patrimoniale de documenter pour la première fois au cinéma, à l'international, une telle histoire collective. Ou encore, Christophe Dejour, qui a assisté à la séance spéciale de clôture du Festival international du documentaire Cinéma du Réel au Centre Pompidou le 20 mars dernier, souligne que ce qui est remarquable à ses yeux, c'est que l'hypothèse, de la paix présentée par le film, fait à elle seule œuvre et événement. C'est peut-être ce que, dans notre correspondante, pointe de sa flèche le poète et éditeur Jean-Paul Michel. Je le cite Un vocable à défendre, ce mot d'hypothèse, touchant aujourd'hui et demain. C'est un témoignage qui restera dans la mémoire longue, la seule réelle, du grand acte de courage, de lucidité, non pas de désespoir, mais de confiance finale en l'avenir que fut cette décision de désarmement de soi. Longuement médité, en conscience, à tous les plans, après tant d'années données, tant peur à la guerre, un pari, en vérité, sur la véritable valeur qui peut être celle d'un authentique désir d'émancipation humaine, s'en remettre périlleusement, audacieusement, intelligemment, généreusement, impossiblement, à la chance d'une possibilité authentique d'atteinte à ses fins les plus hautes, cette folle confiance placée en chacun, l'avoir voulu, le possible sujet libre d'une vie libre un pari désarmant de très, de très haute noblesse, du profond du cœur. Sikh. Voilà ce que disent les poètes et que nous ne lirons pas à la une de nos médias. Plus bonnement, d'autres spectateurs qui nous ont dit être, nous ont dit être très surpris d'apprendre que la torture... Était ainsi parprétée au cœur de l'Europe jusqu'au XXe siècle, 2011 exactement, XXIe siècle, pardon, 2011 exactement, par l'Espagne, sans que là non plus les médias ou la justice nationale ne s'en emparent, même si la Cour européenne des droits de l'homme les a condamnés à maintes reprises. D'autres se sont montrés très inquiet pour le sort des prisonniers, maintenant que les armes ont été rendues, et appelle les États à intervenir pour négocier les conséquences du conflit, rapprochement et libération des prisonniers, reconnaissance des victimes des deux bords, justice transitionnelle, etc. etc. Beaucoup de retours nous parviennent de la, de la scène du canapé avec les deux victimes. D'autres encore soulignent le caractère inédit de cette sortie politique du conflit qui pourrait inspirer d'autres zones de guerre, propulsant selon eux le film radicalement du côté de l'Universel. en y parlant des des membres de la doyenne génération insistent sur les bienfaits du film, un certain, certain Caire qui leur enlèverait le poids qu'ils devaient porter sur leurs épaules plus ou moins silencieusement depuis trop longtemps, et que le simple fait de projeter leur histoire sur grand écran leur permet aujourd'hui de la libérer, cette histoire, et la, et la mettre à leur tour en mots, et d'obtenir en retour une certaine reconnaissance. Mais pour l'heure, le retour qui m'a sûrement le plus touché est celui que j'ai entendu ici à Bordeaux lors d'une avant-première au cinéma Utopia, où une jeune spectatrice basque d'une vingtaine d'années a expliqué à la salle, avec une émotion certaine et perceptible, que malgré le fait qu'elle soit issue d'une famille de militants, c'était la première fois pour elle qu'on lui parlait de la sorte de, de sa propre histoire, de l'histoire de son peuple, et qu'on lui offrait l'occasion de se la réapproprier. S'il me fallait une raison pour réaliser ce film, ce serait cette dernière que j'appellerai. Le point souligné par cette femme est nodal dans ce projet. Redonner la parole à, ceux, à, ceux, à celles et à ceux qui ont œuvré à la, à la transformation du conflit pour que la population basque et à sa suite l'ensemble de nos concitoyens puissent se réapproprier, réapproprier cette histoire tenue jusqu'ici et trop longtemps sous silence afin de regarder ensemble et lucidement l'avenir. C'est sûrement cela notre hypothèse, un projet cinématographique qui cherche à narrer, à narrer une lutte d'émancipation et son lot d'impasse et de tragique qui parie aujourd'hui sur la vie et le rire de nos enfants. Enfin, comme dirait Moueska. Produit par sister production de la bande passante Prima Luce, Gassi Belcha Belchat et distribué en France par Film. le film est sorti donc le 13 avril dernier en Iparaldé, le 20 avril sur notre, sur notre territoire national, et est actuellement en 30e semaine d'exploitation consécutive, ce qui est inespéré pour un documentaire dans la période très difficile que traverse actuellement le cinéma indépendant. Il a été sélectionné, entre autres, au Festival international du documentaire Cinéma du Réel, au Centre Beaubourg, où il sera présenté en sens de clôture, aux États généraux et aux états généraux du film euh, documentaire de l'USAS, où il est présenté en avant-première. Si ce film a été très difficile à financer, à l'ensemble de notre tétralogie, il est à noter qu'il a reçu, dès le début, le soutien de la région de Nouvelle-Aquitaine, et in fine, les deux aides les plus sélectives françaises, l'aide à la réalisation de la région Île-de-France et l'avance sur recette, après réalisation du CNC, et ces deux dernières à l'unanimité. Pour la petite histoire au Pays Basque, euh, donc, comme l'a rappelé Yon, euh, il a fait donc 10 000 entrées pour une population de seulement 300 000 habitants, soit un ratio d'un spectateur pour 30 habitants, tout âge confondu. Actuellement, donc, nous travaillons à sa sortie internationale, notamment en Egoalde, au Pays Basque Sud, et plus largement en Espagne, et à la confection du DVD où seront réunis les trois films. Enfin, venons-en au quatrième objet. Comme quelques-uns de mes illustres confrères l'ont fait en leur temps, tel Claude Lanzmann, je pourrais me transformer en exégète et me consacrer jusqu'à la fin de mes jours à la question basque, en tirant les nombreux films encore lovés dans ces 315 heures d'entretien. Mais il me paraît bien plus sage de laisser cette place à d'autres, notamment aux plus jeunes. Et par ailleurs, c'est pour nous très important de rendre à la population basque l'ensemble de ces témoignages et réflexions, qu'ils viennent des acteurs du conflit qui se sont engagés à nouveau frais dans ce... et avec amiant inventivité dans cette sortie politique, des victimes des deux bords qui ont la sagesse de remettre sur le métier l'ouvrage et le tissage des relations humaines afin d'apaiser la société, des prisonniers en attente du bon vouloir étatique, pour tourner définitivement la page de ce conflit, de la société civile qui a su dépasser ses clivages pour aider politiquement à ce changement de scène, ou encore des observateurs et facilitateurs internationaux qui ont accompagné la transformation de cette histoire, toutes et tous ont fait preuve d'une maturité politique exemplaire. Il est maintenant primordial de libérer ces paroles, de les offrir à la population basque et au-delà à l'ensemble des personnes qui souhaiteraient se sensibiliser, se sensibiliser à cette histoire, ou encore aux étudiants et chercheurs, qui ne manqueront pas de trouver là des sources nouvelles et fertiles pour leurs futurs travaux. Ce quatrième et dernier objet de notre tétralogie sera donc un lieu à double dimension, numérique et physique. Un lieu numérique en libre accès, une plateforme web audiovisuelle internationale et multilingue à visée patrimoniale, mémorielle et pédagogique sur l'histoire et plus spécifiquement, sur le processus de transformation de la sortie du conflit aux Pays-Bas. Cette plateforme inédite proposera dans un premier temps plus de 70 portraits et entretiens inédits, les 315 heures, d'acteurs centraux du conflit et de sa sortie, pour une, dans une perspective aussi bien de transmission intergénérationnelle que d'analyse sociopolitique et historique ou de recherche au sens strict. Un lieu physique, scénographié, que nous souhaiterions installer au cœur du Pays basque, où il sera possible de visionner l'ensemble de ces entretiens et nos films coraux, mais aussi où pourront s'organiser recherches, rencontres et débats pour faire court un lieu ouvert, vivant et de partage. Avec pour mission de mettre en évidence la transformation du conflit et de mettre en lumière les étapes du processus de paix au Pays basque, cette plateforme souhaite participer à la garantie de la non-répétition de ce type de conflit. Il s'agit en outre de mettre en évidence les invariants et les singularités de ce processus afin d'éclairer et de soutenir d'autres sorties de conflits de par le monde. Elle y réunira comme on l'a vu pour la première fois, donc les voix d'anciens combattants et combattantes, tous engagés à la sortie du conflit, des membres de la société civile, victimes politiques, syndicales, des historiens et magistrats et bon nombre d'acteurs internationaux, afin de décrire les voies de sortie du dernier et plus vieux conflit armé en Europe occidentale qui a pris fin de manière définitive le 3 mai 2018. En accompagnant la société civile sur le chemin du dialogue et de la réconciliation, cette plateforme et ce lieu de souligner l'importance de trouver pour la transformation durable des conflits armés, des moyens de sortie négociés exclusivement pacifiques et démocratiques par l'action civique en faveur de la paix. En assurant les entre, des, des entrées chronologiques, thématiques et par intervenants, cette plateforme s'adressera à, à différents publics, jeunes et futures générations, sociétés civiles, chercheurs et communautés, et communautés internationales. Cette plateforme est ce lieu mémoriel Véritable espace de cons conservatoire de ces récits et témoignages audiovisuels pro pro proposera un accès libre en quatre langues, anglais, basque, espagnol et français. Selon plusieurs structures internationales de médiation et de résolution des conflits qui nous ont accompagnés tout au long de ces six années, ce serait le premier outil numérique de ce genre à voir le jour en faveur de la non-répétition et de la prévention des violences, tout autant que pour la transformation des conflits afin de saluer les efforts consentis par la population. Pour la construction de la paix. Et ces, mêmes, et ces mêmes structures internationales appellent par ailleurs de leur vœu que cette plateforme serve de matrice modélisable pour d'autres zones de conflit dans le monde. A ce jour, si nous avons commencé le travail de montage, de montage de ces 70 films unitaires, nous sommes encore à la recherche de partenaires institutionnels et financiers pour réaliser ce dernier objet. Ainsi, ces quatre objets, s'ils se mettent en tension formellement et à dessein, afin de toucher différents publics, des supports numériques euh, aux, aux salles d'art et d'essai, en passant par les télévisions publiques ou les universités, ils se veulent complémentaires. Le premier, le court-métrage d'intervention témoigne d'une urgence politique, le désarmement. Le second propose le regard distancié des, interna... des internationaux engagés dans la sortie du conflit. Le troisième offre un récit immersif et sensible au long cours à la première personne, de ceux qui, engagés dans le, dans le conflit ou victimes de ce dernier, ont travaillé à sa transformation et à sa sortie politique. Et enfin, le quatrième objet est un lieu de ressources mémorielles qui contient en lui mille et une histoire, comme autant de promesses à venir. Permettez-moi de me saisir de cette prise de parole au sein de cette institution pour en venir à ma propre promesse conclusive. Au printemps dernier, lors d'une conférence sur le processus de paix euh, organisée à la Sorbonne, j'appelais de mes voeux la, à la constitution d'un laboratoire de recherche international et interdisciplinaire qui aurait pour objet d'étude, dans ses multiples dimensions le conflit au Pays Basque, sa transformation et le suivi de sa résolution. Il me semble que ce double lieu numérique et physique que nous proposons aujourd'hui pourrait constituer la première pierre de cet édifice en permettant aux étudiants, aux doctorants, et chercheurs internationaux de se saisir de l'ensemble de ces archives afin d'écrire à leur tour de nouvelles pages et d'étayer leurs travaux à venir. Avec quelques autres, notamment le CNRS et la chaire UNESCO qui viennent de nous rejoindre et bon nombre de structures internationales de médiation, de prévention et de résolution des conflits, nous consacrerons ces prochaines semaines à travailler à la construction des fondations de ce double projet plateforme conservatoire et laboratoire de recherche. Et j'invite celles et ceux institutions et individus présents dans cette Assemblée qui le souhaiteraient à nous rejoindre pour porter ces dernières pierres à cette entreprise de mise en lumière de l'insu qui nous paraît à plus d'un titre urgente et salutaire. Je vous remercie de votre attention. Voilà, six ans de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas, pour cette, cette intervention qui a ouvert beaucoup de champs de réflexion et qui a apporté également beaucoup d'émotions on, on, on en parlera cet après-midi justement de ces, de ces deux aspects là hein, de... voilà ce, ce que je voudrais euh, dire tout simplement c'est que euh, c'est un projet cinématographique magnifique que tu as mené presque presque à son terme il euh, y a une dimension humaniste mais qui est très forte et, et très intéressante. Et tu l'as tu bien mis en lumière à travers la question de l'invisibilisation sur laquelle tu as donc euh, travaillé. Et tu, tu as montré qu'en fait, euh, on, on pouvait passer... Ça, c'est un secret qu'on connaît, nous, dans les études, euh, dans les domaines régionaux et, et dans, dans les petites langues, dans tout ce qui est petit. Tu as montré très bien qu'on peut passer du petit au grand, du microcosme au macrocosme. Finalement, il n'y a que ceux qui se situent trop haut, ou qui pensent se situer hein, très, euh, très, très haut par rapport aux autres, qui, qui ont cette, euh, ce défaut de vision euh, qui consiste à, à considérer que, d'un côté, il y a le petit, et de l'autre, il y a le grand, microcosme et macrocosme. Et ce serait très intéressant de développer et de travailler sur, sur cette, cette problématique, notamment de, de se demander justement, qu'est-ce qui peut parler à Delhi, dans un festival international, qu'est-ce qui peut parler du conflit au Pays Basque à un, un jury, donc à, à Delhi tu, tu auras sans aucun doute hein, Marguerite et, et Clément euh, s'en chargeront cet après-midi. Euh, tu auras sans doute l'occasion de, de répondre à ces questions sans aucun doute, euh, donc euh, euh, lors du, du débat euh, que nous aurons. Euh, ce que je voudrais dire aussi par rapport et relevé dans ce que tu as euh, donc ce dont tu as parlé dans, dans ta conférence et que, que nous avons vu ce matin à travers ces deux films, et qu'on verra encore ce soir, c'est combien cette caméra est sensible, combien cette caméra est vivante et vibrante. Et, et, euh, mais qui, et ça, c'est bien parce qu'il y a un cœur qui bat derrière. Hein? Et euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humanité, à la fois dans ce regard... Et dans dans la façon de de filmer. Mais on aura encore l'occasion de d'y revenir sans doute avec avec Ressous et nos deux autres collègues euh, cet après-midi. Euh, pour...